Bien que la majorité des anarchistes français se soient engagés dans l'action syndicale de la CGT, certains y restent fermement opposés. Ils estiment le syndicat impuissant à accomplir la révolution et privilégient, par exemple la grève spontanée à la grève organisée, car dans ce cas, si les revendications débouchent sur des négociations ou des accords, il y a, selon eux, pactisation avec les patrons et l'État. Par conséquent, le syndicalisme corrompt la volonté révolutionnaire et favorise l'esprit de corporation, au détriment de l'ensemble de la classe, et en particulier des laissés pour compte du système. Les sans-travail, les trimardeurs, il y a près de 400 000 cheminots en France vers 1900, les travailleurs saisonniers, voire les délinquants au casier judiciaire et les prostituées, soit toute main-d'œuvre malléable à merci. Des figures de renom telles Sébastien Faure, Jean Grave et Ernest Giraud se situent parmi ses opposants au syndicalisme, mais pour l'essentiel, ils se recrutent parmi les anarchistes individualistes. Avec les premières traductions françaises de Stirner, l'individualisme verbeux, provocateur et suspect d'antan s'en est quelque sorte légitimé, devenant plus cohérent. L'anarchie n'est plus une doctrine sociale mais une philosophie et un art de vivre sa vie. En effet, les feux de Bengale de la propagande par le fait n'ayant pas provoqué le réveil de l'esclave, titre d'une publication anarchiste, une mue s'est opérée chez les anarchistes, surtout individualistes. Tout en restant partisans du communisme libertaire, ils ne veulent pas remettre à des lendemains lointains leur émancipation et considèrent qu'il faut commencer par régénérer les individus un par un en faisant la révolution des cerveaux et se libérer de l'influence néfaste de la société dominante, afin de préparer dès maintenant une société anarchiste. De nouveaux domaines d'activité souffrent donc pour les plus actifs d'entre eux, l'éducation, non cantonnée aux enfants mais destinée également aux adultes, par le biais des cours du soir. Le problème de la natalité et le néo y compris l'eugénisme et l'avortement. Le végétarisme, végétalisme pour les plus radicaux, sans œufs ni produits laitiers. Les colonies anarchistes et milieux dits libres où on tente de vivre le plus anarchistement possible. Enfin, les activités antipatriotiques et antimilitaristes, de manière plus systématique qu'auparavant. Désillusionnés par le manque de réceptivité des masses à leurs dessins subversifs, les individualistes se sont complètement repliés sur eux-mêmes. Ils nient l'existence de classes sociales et ne reconnaissent que les individus, les uns volontaires et conscients, les autres passifs et inconscients. Ces derniers leur paraissent tout aussi dangereux que les exploiteurs car soumis et résignés, ils en sont les dignes pendants et complices. En 1905, l'un des rédacteurs de l'Anarchie, le journal hebdomadaire des individualistes, s'en prend même avec mépris aux ouvriers inférieurs aux moutons car dans une bergerie, quand on veut tondre un mouton, il cherche à s'échapper, on l'attache donc. Pour l'ouvrier, c'est superflu, il tend lui-même le dos. Au regard des individualistes, l'anarchiste ne doit pas être déterminé par le milieu, mais au contraire être son déterminant. Bien que fort critique de l'engagement social et syndical de la majorité de leurs compagnons, les individualistes n'y sont pas systématiquement opposés, ainsi que l'affirme Ernest Armand, l'un des principaux théoriciens. S'il entre dans un syndicat, l'anarchiste n'y pénètre que comme membre d'une profession déterminée, dans l'espoir légitime d'obtenir par l'action collective une amélioration de son sort individuel. Mais qu'ils obtiennent une réduction d'heures de travail, une augmentation de salaire, il ne verra là rien d'anarchiste. Au point de vue économique, dans les conditions actuelles, chaque anarchiste s'en tire de son mieux, celui-ci en travaillant chez un patron, celui-là en profitant du syndicat, cet autre agissant extra-légalement cette autre encore en œuvrant dans une colonie communiste, mais sauf en ce qui concerne la colonie communiste et à condition que cette entreprise soit réellement communiste, aucune de ces façons de se tirer d'affaires n'est plus anarchiste l'une que l'autre. Ce sont des pialés, rien de plus, rien de moins. C'est bien évidemment les deux dernières solutions qu'adoptèrent les anarchistes individualistes, en rupture d'avec la société bourgeoise. Plusieurs colonies furent mises sur pied, tinrent plus ou moins longtemps pour finir par péricliter, soit à cause de l'environnement hostile, soit par un mauvais fonctionnement interne, soit encore par absence d'affinité véritable entre les participants. Parmi les coopératives de production, les imprimeries tinrent davantage. Quant à l'illégalisme, ce ne fut pas un phénomène nouveau, mais la continuation de l'activité pionnière de Duval et Pini. Au début du siècle, Alexandre Jacob et ses travailleurs de la nuit en sont les meilleurs représentants. Si pour Jacob, cette activité était sélective et ne s'exerçait que contre les représentants éminents et parasitaires de la bourgeoisie, au point de consacrer 10% du produit de ses cambriolages à la propagande du mouvement anarchiste, chez ses compagnons, la motivation bifurque vite vers un profit personnel et il ne se préoccupe nullement d'aider les compagnons libertaires, ni même de justifier idéologiquement leurs besognes purement crapuleuse. La reprise individuelle, loin d'émanciper, ne débouche finalement que sur un cul-de-sac, à une fréquentation quasi inévitable de la pègre, avec tout son cortège de provocations, mouchardages et autres compromissions. Armand fut en particulier victime d'une sombre affaire de fausse monnaie, et aussi de sa concupiscence sexuelle, qui lui valut une condamnation de 5 ans d'emprisonnement. L'illégalisme ne libérait pas l'individu, il l'emmenait en cour d'assises. Mauritius. La première secousse révolutionnaire du siècle se produit en Russie, en 1905. À la suite de la défaite militaire de l'Empire face aux Japonais, les révolutionnaires se jettent à l'assaut du tsarisme. Tantôt par des concessions et réformes, tantôt par une féroce répression, le tsar autocrate réussit à maîtriser la situation. Malgré le reflux de la vague révolutionnaire, les anarchistes s'y multiplient compte tenu du minimalisme des socialistes révolutionnaires et des sociaux-démocrates, l'une des raisons de l'insuccès de la révolution. Une cinquantaine de groupes anarchistes naissent dans l'empire, regroupant des tendances semblables à celles existant en France, individualistes, communistes libertaires et syndicalistes. Le mouvement devient un phénomène important, ralliant des milliers de membres, souvent d'anciens militants socialistes révolutionnaires, sociodémocrates ou même Bundistes (parti ouvrier social-démocrate juif), lesquels veulent mener ainsi une lutte radicale contre les séides tsaristes. Le mouvement libertaire russe connaît cependant des difficultés identiques à celles de son homologue français liaison insuffisante entre les groupes, provocations policières, excès illégalistes, ajouté à la répression de la lutte armée. Sur le plan organisationnel, la tendance dominante est d'abord celle existant en Occident, d'autant plus qu'elle est surtout représentée par les anarchistes russes de l'exil, libre, entente entre les individus au sein d'un groupe et libre union entre les groupes, selon leur désir ou volonté. Les congrès sont souhaités, mais les décisions prises n'engagent que ceux qui seraient d'accord avec elles. Le rôle de liaison et de coordination entre les groupes fédérés ne peut être rempli par des comités, car ils tendent toujours à devenir, et le deviennent rapidement, comme tout gouvernement, un frein pour le développement ultérieur. Le vote est exclu, l'unanimité est considérée comme la seule solution. Si la question est trop importante pour qu'il y ait une concession de part et d'autre, la seule issue est la scission. Le groupe reste complètement autonome et libre dans son activité. Toute publication ne représente que le point de vue du groupe qui l'édite et il ne saurait être question d'un organe central du mouvement. Toutes ces prises de position sont émises lors d'une assemblée de communistes libertaires russes en exil, en 1906 à Londres. C'est en quelque sorte une mise au point théorique de l'anarchisme, compte tenu de la révolution russe de 1905 et au diapason de l'orientation générale du mouvement international. Parmi les auteurs de ces rapports et analyses, notons les noms de Pierre Kropotkin, Zabré futur rédacteur en chef de la Pravda, Yves Vétrov, qui deviendra un historien de renom dans les années 1920, et surtout Maria Korn, rédactrice de trois rapports sur la question de la politique et de l'économie, sur l'organisation et sur la grève générale. Il se trouve toutefois d'autres militants actifs, en Russie même, pour prôner une toute autre conception organisationnelle. Reprenant les acquis de ce qu'il trouve de meilleur chez l'anarchisme français, à savoir les thèses syndicales révolutionnaires d'Émile Pouget, Novomirski élabore un programme anarcho-syndicaliste, le terme apparaît ici pour la première fois. Il recommande une organisation générale des anarchistes russes et même internationaux, il vise une organisation politique dans le meilleur sens du terme, car elle doit aspirer à devenir la force politique nécessaire pour briser la violence organisée que représente l'État. Cette caractéristique lui semble s'exprimer le mieux à travers le terme « parti ». Tous les socialistes anti-autoritaires doivent s'unir dans un parti anarchiste ouvrier. L'étape suivante serait la formation d'une immense union de tous les éléments révolutionnaires sous l'étendard noir du parti anarchiste ouvrier international. Ce n'est qu'alors que les anarchistes constitueront une force suffisante pour lutter contre les réactionnaires déclarés ou masqués. Ce parti se distingue de clubs de propagande ou de libres discussions lesquels se contentent de faire naître la conscience, alors que le parti se donne le but de combiner les actions de ses membres, et il a besoin d'une plateforme théorique déterminée sans laquelle il est impossible d'atteindre l'unité d'action. Le programme est donc la condition vitale indispensable de toute activité du parti du travail, ne se limitant pas à propager mais organisant aussi l'action de ses membres. Ce parti anarchiste est le seul révolutionnaire, à la différence des partis conservateurs qui veulent garder l'ordre politique et économique actuel, et des partis progressistes qui désirent, eux, réformer l'état d'une manière ou d'une autre afin de reformer les rapports économiques correspondants, car les anarchistes ne tendent, eux, qu'à détruire l'état, afin de supprimer l'organisation économique actuelle et l'édifier sur un principe nouveau. Cette organisation anarchiste n'a rien à voir avec la conception de Lénine, où le parti repose principalement sur des statuts contraignants et où ses membres deviennent des fonctionnaires. Elle n'a rien de commun non plus avec la conception social-démocrate, où « organiser » signifie établir un comité central au-dessus des individus. L'organisation anarchiste est l'union libre d'individus luttant pour un but commun. Toujours selon Novomirski, le programme du parti anarchiste doit être complété par une conception tactique, correspondant aux besoins quotidiens des travailleurs. Dans la situation de la Russie d'alors, cette tactique doit consister à prolonger un maximum la période révolutionnaire, commencée en 1905, par tous les moyens possibles, à savoir répondre par la terreur révolutionnaire à la terreur gouvernementale, en visant tout à la fois les sbires et les responsables de la répression. Les capitalistes et les grands propriétaires terriens. Les expropriations de banques ou d'établissements d'État fourniront les moyens financiers nécessaires. Mis à part l'organisation des communes ouvrières et des syndicats révolutionnaires, impossible à réaliser compte tenu de la répression tsariste, le reste fut mis en pratique par la plupart des groupes anarchistes dans l'Empire russe. Ils ne succombèrent au prix de lourdes pertes que submergés sous le nombre, à partir de 1910, tout en plantant les germes d'actions révolutionnaires qui purent éclore en 1917. Faisons une parenthèse pour signaler que la question organisationnelle est à l'origine de la scission entre Lénine et ses partisans, les bolcheviks majoritaires et ceux de Martov mencheviks minoritaires, au sein du parti ouvrier social-démocrate russe, à son congrès de 1903. Quant au fonctionnement du parti, la structure pyramidale, le comité central coiffant et décidant de tout, n'avait nullement été remise en cause. Chez tous les autres partis et organisations de l'empire russe, socialistes révolutionnaires, parti social démocrate polonais, laitons ukrainien, géorgiens et autres, la même tendance centraliste domine. L'Okrana, la police secrète tsariste, utilisait d'ailleurs cette circonstance pour infiltrer ses agents et neutraliser, souvent avec succès, l'activité de ces partis. Le gouvernement trouvait son compte à entretenir la pomme de discorde, qui était le mot d'ordre de grève générale entre les syndicalistes et les socialistes. Ce divorce finit par prendre forme lors du Congrès d'Amiens en 1906, dont la charte adoptée est on peu plus claire. La CGT groupe, en dehors de toute école politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat. Le Congrès considère que cette déclaration est une reconnaissance de la lutte de classe qui oppose sur le terrain économique les travailleurs en révolte contre toutes les formes d'exploitation et d'oppression, tant matérielle que morale, mises en œuvre par la classe capitaliste contre la classe ouvrière. Le syndicalisme s'assignait comme double tâche d'accroître le mieux-être des travailleurs par la réalisation d'aspirations immédiates telles que la diminution des heures de travail, l'augmentation des salaires, et de préparer l'émancipation intégrale qui ne pouvait se réaliser que par l'expropriation capitaliste. La grève générale était le principal moyen d'action envisagé et le syndicat, groupe de résistance, était promis, dans l'avenir, à devenir le groupement de production et de répartition, base de la réorganisation sociale. Les syndiqués avaient l'entière liberté, en dehors de leurs activités syndicales, de participer à toute forme de lutte philosophique ou politique, sans pour autant les pratiquer au sein du syndicat. Il s'agissait de se démarquer une bonne fois pour toutes des socialistes et autres politiciens visant à inféoder la lutte syndicale. Toutefois, les anarchistes, ou du moins certains d'entre eux, étaient également visés. On s'en rendit compte l'année suivante au congrès d'Amsterdam. Le syndicalisme, se muant en « partie du travail », selon la brochure du même titre de Pouget, décrétait mener seul la lutte de classe sur son terrain de prédilection, à savoir économique hors de toute influence de politiciens ou d'idéologues, et se suffisait donc à soi-même. C'est en quelque sorte la résurrection à l'échelle hexagonale de la première internationale dans la droite ligne de l'ultime conseil de Bakounine. La charte d'Amiens devient ainsi l'acte de la naissance officielle du syndicalisme révolutionnaire.